Faut capable faut profiter justement pour dire que, ben écoutez, voilà ce que je vais faire parce que la population est souffrante, qui a des difficultés n'a fait face, ben, il faut faire quelque chose. Mais qu on ne peut pas venir pour dire que, ben, je vais collaborer avec le groupe de bandits pendant ce temps que je vais renforcer Pam C'est là le problème. D'où, nous sommes capable de dire que Michel Martelly vine d'après la population, personnalité est plus détesté parce que les complices, en grande partie,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 c'est arrêter Matelli et sous tek a rend non service pand ou a parete la pour tant ka tout fusil pour tant ka tout voye l al jeune Jovnel Moïse et pas quoi plus bon et si monsieur cheméchan yo même m'a ba non conseil nous même Matelli lui même ka dit pou y a l'attaquer nous yo OK qui ça nous même nous suppose faire Mais deux trois jours nous dans cette porte là attendre Matelli l'l va prendre avion Mais deux trois jours nous nous même qui nek cheméchan yo comme Matelli a retiré chef police ça pour capable venir attaquer nous mes deux-trois deux joueurs, tant Matéli, sur route nationale numéro 1, par exemple, si le ballon avion dans la zone au Cap. Si le ballon avion tout avion dans la zone euh, domingue mes deux-trois le tout côté. Okay? Si le ballon est avion dans le sud, mes deux-trois le tout côté. Et puis, nous, quand nous comptons Matéli, nèg sommes tous euh, chez Michel. Comme Matéli a préparé pour faire craser nous.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 donc, monsieur, c'était garant institution, yon, à institution et pays. Donc, si nous-mêmes, petits jeunes, nous arrivons dans ça que nous sommes là, donc Matéli a le chef de la police pour qu'il puisse nous attaquer, nous-mêmes, monsieur, nous avons attaquer que nous attaquions Matéli avant. Même nous, nous sommes là, la hier là. Nous sommes là, Dieu donne. Dieu les l'hérisson. Nous-mêmes, nous sommes côté marcher Marchez pour Matéli, côté lié en l'air avant de retirer le chef là.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 alors là, Matéli pense que voter encore. Pour moi, même si je parle avec moi, c'était au en 2010, en 2011, j'ai campé pour Matéli capable de briser le président, parce que c'est un bagaille, c'est monsieur le balfer. Moi, j'ai moi, monsieur, c'est côté a le sortie anti mois il y a semaines, nous ne Donc, je pas de persister dans l'erreur, je pas persister non bagage qui pas bon, on de faste.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 Nous, l nous avons trop de on nous quand quelque chose qui est sorti. Dans le secteur privé, pour que ça ne soit pas voué, al al tirer sur sous. Vous. Ou bien pour que ça ne soit pas voué, homme, il a misé. Mais c'est Jovenel Moïse qui te sorti dans la classe en bas, il a Mais si monsieur Kambayo, Matéli a préparé là, dans moment là, pour faire confrontement à confrontement, qui veut dire, l'autre groupe gang, qui en face de l'autre groupe gang, pour le capable de avec nous, nous-mêmes, qui ça pour faire cette tête pour nous marcher Après, pour Après, nous avons fait un pour nous marcher nous marcher pour nous nous pour pour nous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 Qui par kadav moun pile sou pile. chaque jour qui joue peuple a mette à genoux dans pied bandit qui sans pitié chaque jour qui joue peuple a prêté tant l'état qui sans pitié yon l'état qui soude qui pa jam tant débris nan dans quartier vos kou en coup belles ak à saline tibois pilat, village dédié cité soleil l'état bébé mes amis l'état pas non mes amis c'est nan inconscience e nan insouciance e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 Ariel campé même Jean avec Jovenel. L'a fait causer, l'a bolosé, l'argent a dépensé, mouna a boulé dans flamme d'y fait, kaya boulé dans flamme d'y fait, tout dirigeant était bras croisés. Depuis 1er janvier, oui, mes amis. Région site PIA bloquée. C'est gang qui a fait causer. Depuis 23 avril, situation sécurité PIA vient de dégénérer.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 et puis bon, why ouais, on dit why. Ouais. peut charge. Enfile avec dossier matélien, yon moun yota suspect nan tout Jovenel Moïse, John Joel Joseph, li te l'extradition extradition pour aller aux États-Unis. Li dit il prendre prison aux États-Unis que côté à comment Jamaïque. Ça veut dire grand intérêt en prendre prison aux États-Unis. Peut-être que côté là le prend prison euh yo cas au courant ou bien là je n'en pi bon considération.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 pour capable de faire un mandat pour arrêter Jovenel et puis mettre en prison. Selon plainte-là, date 28 juin 2021, il comploté numéro 1 qui doub a double nationalité, haïtienne et puis américaine, est sorti Haïti pour rentrer aux États-Unis dans cadre de ça qui tape marinéen et puis baille document à quelques autre Après ça, les personnes le repris avion sorti Floride pour venir en Haïti dans date 1er juillet 2021,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 avec intention et puis objectif pour tout D'après plein plan, John, Joël Joseph, t'a aidé dans une machine et puis tenter jouer une zame pour opération en t'a faite. Ancien Sénateur a participé tout dans une réunion avec certains à comploter dans, la dans la zone 6J comme ça. Après, il y a un plaisir là-dedans qui t'a décidé d'embarquer dans la mission qui s'est tuée patron agri translant Il y a eu après ça.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 Capguéien, pour le dit qui peine la baille, après les fins prend en considération toute règle qui gagne pour à condamnation aux États-Unis, à lot loi américaine, yo. Nan finissement première audience, déroulé qui déroulait ailleurs ki procureur fédéral Andrea Goldberg, qui c'est équivalent à un commissaire gouvernement en Haïti, mandé l'ON Louis, qui c'est juge principal là, pour qu'un ancien sénateur en prison avant procès, Représentant gouvernement fait connaître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 Ah ouais, parce que Mathieu on des bobsés qui ordonnent la fermeture de cette école. Moi, j'en prends ça également, parce que, d'après Nesmi ministère de nationale et la formation professionnelle prend décision pour écater jean carl Albert Belleris comme directeur dans cette institution Belleris Castra. Après, il un audio qui tape si côté directeur de l'école, ça. Les mêmes tapes dit on élève, en pile bêtise, en pile gros cause, côté élève là, t'es même crié. Le ministre fait qu'on est, il y a une enquête en attendant et puis prend une décision administrative avec légale. Le Ministère a créé une commission provisoire pour gérer l'école. là. D'accord, on a des voix là. soit faire Monsieur de Pas de Pas Parce pas pas de là. Maman, parle. Maman, parle. Je parle. Je parle. parle. Je parle. Je Je parle. parle. Je parle. parle. parle. parle. parle. Je parle. parle. parle. parle. parle. parle. parle. parle. parle. parle. maman parle. parle. parle. Je parle. parle. parle. parle. parle. parle.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 Si ce n'est pas le monde qui a on sait que les gens sont laides, les figures sales, ils sont de Port-au-Prince, ils sont de Saint-Domingue, ils sont sortis de Saint-Domingue, ils sont sortis de Saint-Domingue, ils sont Eh bien, est déjà gâtée. En tout cas, je vais vous quitter avec la vidéo parce que hier, le 9 mai 2022, le président Poutine a parlé, c'était dans le cadre de la commémoration de la victoire URSS face à la Nazi.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 Mais épargné par cette guerre. Le régiment des immortels, maintenant au nord, les ancêtres. Ils portent les portraits de leurs pères, grand-père, des anciens combattants qui nous ont laissés. Nous sommes fiers de cet esprit imbattable de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 chinois braves, tous ceux qui ont Uwage combattu M. le nazisme, chers Aujourd camarades. Aujourd'hui, la, la milice du Donbass avec les combattants russes, russes se battent pour leur terre et, et sur leur terre. Et les soldats Potemkin et de Sovorov, de Brusilov, c'est là où les combattants de la Seconde, Kovtusin, la seconde Kovtusin, Guerre mondiale, ludmila Polichien, se battaient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 Peux reprendre derrière. Messieurs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 à vos risques et périls. Chers camarades, ici, <coughs> sur la plichon, Place Rouge, les des soldats et les officiers côtoient les uns les autres en provenance des régions de, de notre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 les uns les autres de façon fraternelle. Une et une ça, c'est notre force, la force de l'unité de notre peuple multiethnique. Nous nous battons aujourd'hui pour défendre pour nous, ce qui a été défendu par nos ancêtres, parce qu'ils chéri, chérissaient au-dessus de tout l'indépendance et la sécurité de notre patrie. Qui Tous, euh, ceux qui ont, qui ont vaincu le nazisme dans, dans la guerre, Grande Guerre patriotique guerre, guerre nous ont donné nous une leçon des vainqueurs, vainqueurs et nous allons Slave à tout jamais suivre leur exemple. Gloire à nos pour la troupes bienveillantes. Gloire à la Russie et gloire à la victoire. Hourra